Bonjour les gens. Aujourd'hui, Pitch Car, l'extension, le contenu détaillé de la boîte. On commence par quatre courbes double trajectoire et huit rails de sécurité, 4 grands et quatre petits. On continue avec deux lignes de croisement et deux petits rails de sécurité. On poursuit avec une chicane, hein, qui a un peu vécu, avec deux rails de sécurité, un petit et un grand. Un petit récapitulatif sur les rails de sécurité. Les petits font 21,4 cm. Et les grands font 25,7 cm. Attention sur celui là c'est bien un petit. On poursuit avec deux tremplins et un pont avec un tunnel. Et voilà on termine par la règle. Sur le site meclar.fr je vous ai mis à disposition une fiche que vous pouvez imprimer qui dresse la liste des éléments contenus dans cette boîte. Voilà maintenant pour Pitchcar l'extension vous connaissez la boîte et son contenu.